Et yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour un Halo News pour parler du modèle économique de Halo Infinite et plus précisément des crédits. Il y a peu de temps Jerry Hook qui est un employé de 343 Industries a confirmé que l'on pourrait gagner des crédits par le biais du Battle Pass de la saison 2. Alors pour rappel cette dernière est censée commencer dans le courant du mois de mai, ce n'est donc pas pour demain que l'on pourra débloquer des crédits gratuitement. On ne connaît pas le montant des crédits que l'on pourra débloquer. En tout cas, c'est un tout petit pas qui va dans le sens des joueurs et ce n'est clairement pas du luxe. Actuellement, il n'y a aucun moyen de gagner des crédits en jouant. Le seul moyen d'en obtenir est de payer avec de l'argent réel au prix de 10 10€ les 1000 crédits. Ce qui n'est pas grand chose puisque c'est le prix de certains coatings d'oreilles de chat et on ne peut pas avoir de set d'armure complet à ce prix là. Quoi qu'il en soit 343 semble un petit peu commencer à écouter la communauté Halo qui est en train d'hurler partout où ils le peuvent vis-à-vis -vis du modèle économique du jeu puisqu'au début de l'event Cyber Showdown qui a commencé le 18 janvier, ils ont un petit peu assoupli la boutique. Il est possible d'acheter certains éléments cosmétiques à l'unité là où avant il n'y avait que des bundles et maintenant le prix a un petit peu baissé même si on reste sur des prix qui sont délirants. Alors maintenant revenons à notre news de départ, il sera possible de gagner des crédits par le biais du Battle Pass de la saison 2 qui est proposé au prix de 10 euros. Il est donc fort probable que l'on gagne moins de 10 euros de crédit par le biais de ce Battle Pass, autrement on gagnerait plus de crédits par le biais du Battle Pass que ce qu'il coûterait et ça paraît relativement étonnant. C'est donc un tout petit pas dans le sens des joueurs, espérons que ceci continue. À présent, il faudrait gagner des crédits en jouant, en passant du temps sur le jeu, mais là, je pense que j'en demande beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, on verra comment les choses évoluent. Quoi qu'il en soit, je pense que ce n'est pas pour demain la veille et il faudra prendre son mal en patience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bien entendu, vive l'eau Let's <laughs> go.